Bonjour, je suis Aimé Koné, je suis le responsable marketing du cabinet AMP. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que beaucoup de commerçants ont du mal à promouvoir leurs produits et services en ligne. Mis à part les réseaux sociaux, très peu de personnes ont d'autres plateformes pour vendre leurs produits. Aujourd'hui, on va voir un excellent outil pour promouvoir gratuitement vos produits et services en ligne. Alors, quels sont les avantages de ce produit-là Le premier avantage, c'est qu'il est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit pour profiter de cet outil-là. Le deuxième avantage, c'est qu'il permet de trouver des clients avec intention directe d'achat parce que les personnes qui vont venir à vous grâce à cet outil-là ce sont des personnes qui sont en mode recherche de votre produit le troisième avantage c'est qu'il permet d'avoir des clients qui sont proches de vous selon la zone géographique donc c'est un excellent atout surtout si vous cherchez des clients qui doivent se rendre en magasin ou bien se faire livrer ou bien même des clients d'une même ville ou encore du même pays donc c'est excellent pour les restaurants et les hôtels par exemple alors c'est quoi cet outil là cet outil là c'est la fiche d'établissement google c'est un outil du géant mondial de la publicité google il le met gratuitement à notre disposition pour présenter notre activité aux internautes alors comment il fonctionne il combine deux principales fonctionnalités la première fonctionnalité c'est la recherche organique Google. C'est-à-dire quand les gens vont rechercher votre produit, ils vont vous trouver sans que vous ayez payé de la publicité. La deuxième des choses, c'est qu'on vous localise selon Google Maps. Alors, que vous soyez un restaurant, une boutique de vêtements, une agence de voyage, un salon de coiffure, ou même un cabinet marketing, vous pouvez avoir une fiche d'établissement Google. Et lorsque les gens chercheront ce que vous vendez, que ce soit un hôtel ou un restaurant, etc. dans Google, votre fiche sera mise en avant et les clients pourront vous appeler directement ou vous envoyer un message. Puisque pendant l'enregistrement, vous allez laisser vos coordonnées ou encore votre site internet pour que les gens aillent visiter pour voir ce que vous Vendée. Alors, comment se passe concrètement pour avoir une fiche d'établissement Google Premier élément, vous devez avoir un compte Google. C'est simple. Si vous avez déjà Gmail, c'est que vous avez un compte Google. Mais si vous n'avez pas Gmail, là, il faut simplement créer un compte Gmail. Tapez le mot-clé Gmail, création de compte dans Google. Deuxième élément, vous devez créer votre fiche Google. Donc, vous allez dans Google également, vous tapez Fiche d'établissement Google et vous vous connectez pour créer votre première fiche. Alors, ce que vous pouvez faire concrètement avec l'établissement de la fiche Google, vous pouvez créer des posts, donc des petits articles, vous pouvez créer des offres, des événements, vous pouvez répondre aux avis, vous pouvez présenter vos menus, vos produits et services. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez être rusé pour pouvoir utiliser davantage Google, parce que si vous n'êtes pas rusé, vous ne pourrez pas mettre en avant votre produit donc il faut user en fait de stratégie parce que d'autres personnes comme vous les utilisez faut savoir utiliser les bons mots clés utiliser les bons mots clés qui vont vous mettre en première page de sorte que par exemple à abidjan cocody si vous avez un hôtel et qu'on cherche hôtel à abidjan ou bien hôtel en côte d'ivoire ou bien hôtel à cocody vous soyez présenté en avant pour que les gens vous appellent directement alors j'ai l'intention de faire une vidéo spécialement pour vous montrer les stratégies que j'utilise particulièrement pour la d'établissement google donc si cette vidéo vous a plu laissez un pouce bleu afin de marquer votre intérêt. S'il y a beaucoup d'intérêt je pourrais faire une vidéo spécialement pour vous montrer comment utiliser les techniques de marketing pour pouvoir vendre davantage avec votre fiche d'établissement Google. Vous n'avez pas besoin d'avoir un site internet même si c'est un petit commerce même qui n'a pas de site internet qui n'a pas de localisation géographique tout ça vous pouvez avoir une fiche d'établissement Google. Voilà vous pouvez mettre comme lieu de localisation votre habitation tout simplement. Voilà donc euh, je termine en disant à ceux qui nous écoutent pour la première fois que si vous voulez apprendre les techniques poussées en marketing afin d'attirer davantage de clients et non courir après eux. Je vous invite à télécharger les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. Il suffit de cliquer sur le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo et vous pourrez obtenir les stratégies indispensables pour augmenter vos ventes. C'est en trois volumes. Alors donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.